Chers traders et investisseurs, aujourd'hui 29 mai, bonjour. Alors ça y est, enfin ça bouge. La formation en triangle euh, qui avait été créée depuis environ une quinzaine de jours, en particulier sur le graphique journalier DAX, a enfin été cassée par le bas. Et donc euh, les marchés perdent euh, en fin de matinée plus de 1,5%, presque 2%. Voilà, ça bouge, il faut dire que, que les marchés montrent les dents, enfin plus exactement les chinois qui montrent les dents sur les terres rares, ça n'aide pas à ce genre de choses. Voyons si cet après-midi, Monsieur Trump, Trump versera de l'huile sur le feu ou au contraire calmera le jeu. Donc euh, nous sommes maintenant très proches d'une zone de support taxe très importante. Ici elle est cassée nous emmènera beaucoup plus bas. Néanmoins, nous continuons à penser nous continuons à penser que les swing traders doivent toujours s'abstenir car nous sommes, nous ne sommes pas à l'abri d'un rebond violent. Ce matin, nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, ayant généré une médaille d'argent. Nous vous souhaitons de très bons trades et à demain.